Le club était très motivé de, de ré réorganiser une compétition après le beau succès de la Coupe d'Europe il y a deux ans et euh, c'est un petit clin d'œil à nos années passées d'entraînement de, où le club a réussi à faire sortir pas mal de, de bons petits grimpeurs, Poussin Benjamin anciennement, donc organiser le championnat de France U12 et U14 c'était un petit challenge qui tenait à cœur. Le week-end, il, il a fait très beau, c'était assez euh, compliqué, un petit challenge de motiver une équipe après cette période où il y a eu peu de pratiques. Mais euh, c'était un grand succès parce que ça a permis du coup de repartir on va dire, sur de bonnes bases pour la saison prochaine. Les bénévoles étaient au rendez-vous et puis l'organisation s'est vraiment bien passée, il n'y a pas eu de couacs. Donc euh, très bon, très bon point positif et puis certainement à très bientôt.